J'ai arrêté ma voix au cœur de ce J'ai juste laissé mes pas à côté de la mer. Adélis était en concert au CHU de Rouen le 5 juillet 2021 pour restituer des cartes postales musicales réalisées avec les adolescents hospitalisés les C'est venu trois mois avec les ados, ceux qui sont hospitalisés à plein temps dans l'unité de psychopathes et médecine de l'adolescent, et puis ceux qui viennent à la journée, certains jours de la semaine, à l'hôpital de jour. Et donc, ils ont fait des cartes musicales à partir des textes qu'ils ont composés pour dire un petit peu ce qu'ils vivaient, et puis en même temps les pistes d'ouverture et les espoirs. C'était très touchant en tout cas et très fort. J'espère que tu mèneras une vie épanouissante, que tu seras heureux. Pour cela, profite, profite de l'instant présent. Cette résidence artistique s'inscrit dans le cadre du projet Culture à l'Hôpital, une démarche soutenue par Mathmut pour les arts.